Salut! Bon, un petit. Un petit coup de gueule. Bon, coup de gueule, euh, façon de parler, mais. Euh, voilà, je. Je voudrais absolument qu'on arrête de jeter les mégots de cigarettes. Bon, c'est infernal, quoi. Je, je sais pas comment faire, je sais pas comment. Je sais pas comment aborder euh, les gens qui font ça. Euh, je fais des petits appels de phare je, sur la route, j'essaye je, de prévenir, j'essaye de... Mais les gens ne réalisent pas que non seulement il y a un danger, un danger potentiel euh, au niveau de tout ce qui est justement euh, risque de départ de feu, hein, parce que, soit dit en passant, merci, le mégot de cigarette... Euh, c'est euh, le bout du, du mégot de cigarette c'est quand même du 800 degrés c'est largement suffisant pour faire démarrer un, un gros feu euh, quand on voit ce qui se passe euh, en Grèce actuellement hein, aux abords d'Athènes je crois qu'il y, y a plus de 80 morts déjà euh, qui ont péri euh, à cause de ces, de ces incendies euh, donc déjà la première chose Surtout, ne jetez pas vos mégots de cigarettes. Si vous êtes en voiture, comme moi actuellement, et que vous fumez à bord, ce qui n'est pas mon cas. En général, je ne fume pas à bord. Cendrier, un petit cendrier, voilà, c'est ce qu'on appelle, euh, bah, vous savez peut-être d'où ça vient, hein, ces petits trucs-là, c'est des, des petits jouets pour les enfants en chocolat je crois, bon ça, c'est vieux, hein. donc voilà ce qui est bien c'est que c'est une petite boîte hermétique, vous voyez, euh, dans laquelle vous pouvez jeter vos mégots tranquillement et puis surtout ça, ça évite que ça sente dans la voiture, voilà donc pensez aussi à l'aspect euh, protection de la planète et de l'environnement. Parce que malheureusement, on ne fait pas vraiment attention euh, à ce genre de choses. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe ben, Du coup, on ne percute pas du tout que dans un mégot de cigarette, on a plus de 70 produits toxiques différents. Je pensez bien que quand vous lâchez ça dehors, bon, même si ce n'est pas pour créer un départ de feu, hein, et eh bien, ça va, c'est-à-dire qu'avec le temps, avec la, la pluie, euh, tout, tous ces produits vont être, euh, vont être, comment dire, euh, vont, vont finir dans les nappes phréatiques. D'accord Donc, euh, c'est vraiment, euh, au niveau de la pollution, c'est vraiment, euh, voilà, c'est quand même euh, assez dangereux. Donc, voilà, juste pour finir là-dessus, donc, pensez à éviter de jeter vos mégots de cigarettes dans la nature. Je vous en conjure. Voilà, faites passer le message, hein, essayez de sensibiliser les gens autour de vous. Un mégot de cigarette, hein, ça, peut, ça peut prendre euh, entre 10 et au moins une dizaine d'années pour se biodégrader. Donc euh, voilà, hein, 10-15 ans, euh, souvent... Euh, suivant l'endroit où il se trouve, suivant son exposition. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas du biodégradat, la biodégradation rapide. Donc c'est très lent, c'est plein de produits toxiques. Donc surtout ne jetez pas ça dans la nature. Euh, et puis aussi par rapport à tout ce qui est risque de départ de feu. Parce qu'il y a énormément d'incendies qui sont provoqués par euh, ces personnes complètement inconscientes, centrées sur leur propre petite personne. Euh, voilà, j'essaie de rester cool, hein, parce que ça m'agace, on ne peut plus, euh, pour donc euh, éviter de, de, de faire ces, ces, ce genre de, de mauvaises actions. D'accord Merci beaucoup pour votre attention, et à très vite pour la suite. Au revoir.